Psaume 73, Vulgate 72 Psaume d'Assaf Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois j'étais sur le point de fléchir, mon pied a presque glissé, car je m'indignais contre les impies en voyant le bonheur des méchants. Pour eux, point de douleur jusqu'à la mort, leur corps est plein de vigueur. Ils n'ont point de part au labeur des mortels, ils ne sont point frappés avec le reste des hommes. Aussi l'orgueil est la parure de leurs coups, et la violence la robe précieuse qui les couvre. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent, ils parlent iniquité et violence, ils profèrent des discours hautains. Ils dirigent leurs bouche contre le ciel même et leur langue s'exerce sur la terre. C'est pourquoi mon peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau à grands traits. Ils disent Comment -il « Comment Dieu saurait-il Comment le Très-Haut connaîtrait-il » Tels sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai gardé mon cœur pur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Tout le jour je suis frappé, chaque matin, mon châtiment est là. Si j'avais dit « Je veux parler comme eux », j'aurais trahi la race de tes enfants. J'ai réfléchi pour comprendre ces choses. La difficulté a été grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans le sanctuaire de Dieu et pris garde à leur sort final. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et ils ne sont plus que ruines. Et quoi En un instant, les voilà détruits. Ils sont anéantis, ils disparaissent dans des catastrophes, comme on fait d'un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'est grissé et que je me sentais profondément ému, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais comme une brute devant toi. Mais je serai à jamais avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Par ton conseil, tu me conduiras et tu me recevras ensuite dans la gloire. Quel autre que toi ai-je au ciel Avec toi, je ne désire rien sur la terre. Ma chair et mon cœur se consument, le rocher de mon cœur et mon partage, c'est Dieu à jamais. Voici que ceux qui s'éloignent de toi périssent, tu extermines tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, être uni à Dieu, c'est mon bonheur. Dans le Seigneur, l'Éternel, je mets ma confiance afin de raconter toutes tes œuvres.